Bien, le euh, vous à tous et ferai... c'est aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft. Euh... Aujourd'hui on est sur un mode de Combien de... ouais de... de... de... de... de... voilà. Ah on a entendu Mario. Ah je ne sais pas que Goomba. Vous... Ok j'ai tué un Goomba dans Minecraft. Ok donc faut être vigilant. Donc ça veut dire qu'il pourrait avoir des Goomba partout. Yeah. Oh, en plus ce mode ces modes, il y en a deux en fait, il y a deux modes oh, Minecraft Mario. Mmh. Il y a un mode qui rajoute les monstres de Mario. Il y a un autre mode qui rajoute carrément Mario. Il me fait très peur. Planche. Oh, c'est bizarre des planches. Hein. Dire, mais... Ah l'établi c'est comme dans le Manshop Mario. Oh, je... oh il y a un... Et dedans. Il est dedans. Mais tout le monde a un mot de Mario je dois vous dire. Ah, quand on saute. Ah, lui, il n'y a pas de son de Mario Il me frappe. Un truc de Mario invisible. Ah, je suis fait poêler par un. C'est crieux. Ah lui, une voix normale. Ah. Je suis pas marqué. <tousse> ok, bah... ah Il est mourir. C'est bon, tranquille. Okay. Game over. T'es marqué un poulet. J'ai vu cette notification de mort. Ils font mal, eux oui Non, pas, mal, pas mal. bien, pas voir Miam, miam, il va pas oh, Non il meurt ils Non vraiment Envoyé oh, de mort, c'est ça sert à rien que j'essaie de faire une survie, je veux mourir, mm -mm. pas de chien. Ah, ça fait mal. Ah mais c'est une version Mario Bros le euh, premier du nom. En ah, texture, je veux dire. sympa. Au oh, début, quand j'ai fait agresser par un goulon, je, je suis dans la merde. Euh, vraiment. Bon, il faut une chercher mes outils de peloton. Je vais pas couper tout l'arbre, ouais je... c'est moche normalement mais... Ok donc je suis de retour oh, tant pis si je prends pas tout le bois, il est trop gros oh, mais différents bois ça va me donner des briques de Mario Bros 1 hein Trop cool J'entends des explosions j'ai peur, ça m'effraie, fraie wesh. Donc je vais chercher le bois, le, la pierre là-bas. On, euh... On descend tout. Ah la terre elle était pas fixe sur, sur Mario. Tu m'attaques encore. Ah encore Goomba Mais Laisse-moi toi. Ça, il faut pas ça les ah oh, il me... ah. Ah. oh putain oh. J'ai eu tellement de chance que je suis pas tombé tout en bas. Enfin je suis tombé de tout en bas mais je veux dire par là le... c'est ah, pas quoi ça. Ah, c'est la granite OK. Ah, je suis tombé tout en bas mais vous savez quoi je vais faire un copain comme ça ouais, je, je, je, je peux... voilà je j'ai mis mon spawn spawn et ma conservation d'inventaire Comme ça je peux vivre ici directement après je verrai plus de Goomba et quoi on a vu plein assez ce mode Je suis en train de explosion c'est trop bizarre Le... Parce je suis sûr que j'ai bien vouloir euh, aller en bas ouais, ouais. j'en suis sûr de ça hein. Bamba, il est tombé avec moi, quoi. J'ai pas. Avoir... Euh. Vous savez quoi ouais. Voilà Donc là, on voit mieux. Oula, y'a quoi là-bas Calme pas comme ça, Mario Ok, ok, c'est parce que je, je fais grave mal, en fait. Quoi. Ah c'est un zombie ça, mais ce qui est moche, euh, les gars on est censé être dans Minecraft, mais Mario Minecraft d'accord, quand... là quand je shot, je fais plus le bruit de Mario. Ok d'accord c'était un zombie avec une tenue what the fuck Ah mais du coup je l'ai plus Ok Donc, je suis remis next Vision Voilà comme ça Tranquille Bien évidemment il n'y a pas tout y a pas tout qui est texturé Bon ça c'est pas grave en vrai Ah. Vas-y, je suis remonté dans les grottes. Je oh, crois y a eu un bug en fait dans un mode, donc je vais quitter la map et revenir. Il frappe. Ok. C'est un mec invisible. Donc, donc, donc... Oh Ma bande en or. C'est une fonction de Mario ou l'objet, je préfère. Et donc, si je tue Mario... Attention, Mario est très très fort pour éviter de frapper du... Ah oh, c'est un squelette Mario. Il a rigolé le fils de pute. Oh, donne des trucs. Ah oh, c'est un creeper lui. L Explosion causée par un creeper. What. Maintenant, va mettre nos spawns là-haut au final. Voilà. Wow, wow, wow. ouais. Mais si avec toutes les ressources ici, il n'y a pas de bouffe donc euh, c'est ça le problème. Eh, du coup, Mario crème pas au soleil. du coup. Ça semble logique. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. de Mario, aussi. Ah. Mmh. Champignon rouge. Ok, bon. Si je veux la tenue complète, c'est qu'elle tue lui. Ah. Il est content. C'est comme Mario. Et voilà. Ouais, c'est chou. C'est ça, le public. Bref. J'ai la tenue Mario. C'est trop lui, par Ah c'est les champignons rouges du jeu de base. Ouais, Mario il, il fait très très mal, faut pas l'attaquer du tout. Voir, wow, coupe pas trop pas, wow, c'est trop bien. Ok lui il est one shot. Ah laisse-moi tranquille toi ah, Laisse-moi tranquille en fait. Ouais, il dégage. Wow, mmh. je devrais pas manger ouais. ça, mais C'est problème encore J'ai entendu des trucs exploser quoi. Ok d'accord je tape des pièces Oui j'ai Je me suis gif des pièces viens. Oui parce que j'ai eu des pièces vivantes pour... Pour peut-être que c'est tout non j'ai des têtes bref même tuer des drapeaux quoi ok en fait ça fait un écho le, le saut c'est marrant ça en est écho, écho écho à chaque fois que je saute j'ai l'impression que quelqu'un me suit c'est très perturbant vas-y là on joue à Mario pc porte Mario il nous fera. Feront... Non Mario nous fera rien, ça c'est cool. Et je ai marre des trucs invisibles. Mais il y a un truc invisible qui me frappe. un drag goomba ah hein, mais il a bugué ce quoi ça doit être une chauve-coeur Mon piranha normal. Attends, je vais faire cuire un truc avec du bois. Par ouais, exemple, avec du bois, parce que j'ai pas trop le choix. Mon coco. On dirait pas du bois, c'est n'importe quoi. Et. bouton, on a dit. Mais wesh, avec des pierres, ouais. On aura pas confondre avec ton truc. Hein. Ah bon, je donne rien en fait. Je ma gueule, attends. J'avais vu en off qu'en fait, ça me donnait des trucs. Là je comprends pas. Ok, bon. de toute façon je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai des trucs en créatif que j'aurais pas dû faire. Je vais casser mon... Mes... Ça c'est des planches. Ah, oh, des... de l'abri que je casse avec une hache. Bon, oh, bref. On va s'arrêter là bas lui. Oh, un point de sauvegarde de Mario. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour ce mode Super Mario Bros. Il y a Mario qui va se faire tuer par lui. De quoi c'est une poule, hein. Oui parce que c'est pas c'est fait par une poule, pas un poulet, je préfère. Oui oui c'est vrai, il ressemblait trop à une poule. Bref, on fait le saut de la mort. Et pratiquement de la mort. Et je vous dis à très bientôt, Game over. bientôt les amis.